Ils m'ont envoyé ici pour une observation. Pourquoi? Ils m'ont dit que je voulais voir un travailleur social et un psychiatre. Ils m'ont dit Pourquoi ne vas-tu pas là-bas? Parce que j'avais un petit problème. Vous as senti que le café était poison Je okay. pensais que je devais montrer à quelqu'un de la grippe, mais maintenant, j'ai eu une situation pire. Oh, Les médicaments m'ont fait mal. Nous sommes la somme des hommes oh, oh. de ce que nous sommes. Nous sommes. La somme des hommes que nous sommes. L'homme et son cœur, et l'œuvre, et se bat. Vieux ou mauvais, jeune ou bon, aiguisé au couteau, de la chair à la pointe du cœur, à la pointe du cœur, qui ne part pas, qui reste à l'os. Quand tu meurs, toi, à l'os, tôt. Reprendre à zéro, racine après racine. Reprendre à zéro, remonter au début de l'âge, qui ne lâche pas son homme. Homme de la somme, de la somme, de la somme, de la somme, de la somme, des sommes, qui la somme, qui ne s'en dégage pas, collé à ses os dégâts des eaux à son corps accordé à sa pensée difficile de s'envoler depuis la chambre de bitume coincé des pieds de pleurs pleure sans y être convié qui pousse comme des fleurs qui sortent de la tête tu me Tendre fabriques de tes pensées de Paris. tes rêves. Œuvre d'homme de ce que nous sommes, de la somme, des hommes, que des, des, des mouls, tableaux s'envolent comme le le des corps, failles. Une note et un Vol pas à pas. Vol. Pas à pas. Quand tu te suis depuis, depuis les racines ans. des millénaires. Et d'homme qu'on t'oublie de la somme. C'est l'histoire. Encore, encore, de la somme, des que hommes. Assassiné la vibration de guerre. Une feuille que tu n'as pas chibillonne et plonge dans l'infini de l'histoire de, de ce passage de pas à pas, meurtrie et dégagée de toute souffrance. guerre que tu n'as pas cherché Payer, Payer, Payer, Payer ton électricité. Payer ton électricité. Sous la France se Payer ton électricité. Payer ton électricité. T'obliger à t'employer. T'obliger à t'employer. Quel ment un pantin foudroyé dont tu paies le loyer de ta vie. L'homme et son rêve, sa petite vie de fourmi, des pas, du corps sur ton corps, affalé sur les états. Qui n'ont plus rien de démocratique. S'ils se décorent la trique, s'ils se décorent la trique jusqu'au corps, ah, ils ne peuvent pas atteindre les nuages. Tu es si haut qu'il aurait impossible d'emprisonner ton cœur. Les barreaux, débarrasser les barreaux de la vie sont immensément et contaminés, mais ta mine mon frère, même à six pieds sous terre, c'est bien toi, c'est bien toi la terreur, œuvre d'homme, c'est bien toi qui ne plie pas, alors que jusqu'à plus soif, ton corps, ton corps ne disparaît pas cherche dans le dictionnaire